Comment chanter comme Céline Dion Céline Dion est une artiste, une chanteuse incontournable de la scène internationale. Je te propose de voir ensemble aujourd'hui eh les techniques qu'elle utilise. Comme ça, ça te permettra de savoir quoi travailler dans ta voix pour pouvoir chanter son répertoire si ce sont des chansons que tu apprécies. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les gens à bien chanter, à gérer leur voix. Je travaille avec différents artistes et je partage énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Ça te permettra surtout d'être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée et à chaque fois que je suis en direct sur cette chaîne puisque du coup, nous pourrons même échanger et je pourrai répondre à tes questions. Alors, euh, Céline Dion euh, utilise énormément de techniques. Céline Dion euh, travaille sa voix depuis longtemps et c'est ce qui fait eh qu'elle peut chanter euh, euh, depuis aussi longtemps et des titres qui sont assez, euh, assez compliqués, assez démonstratifs. Là, je te propose euh, qu'on regarde ensemble un live d'une de ses chansons phares qui est euh, eh bien la chanson de Titanic. Alors, bien sûr, les fans de Céline Dion vont me dire « Oui, mais Antoine, tu aurais pu choisir une autre chanson. Il fallait bien en choisir une. » Et dans cette chanson, elle utilise déjà pas mal de techniques. On est parti pour une petite écoute. Alors je ne sais pas si tu l'entends, mais sur les I see you, I feel you, elle utilise une petite friture. I see you, I feel you. C'est une petite friture d'attaque comme ça. Et c'est très intéressant, ça donne un côté euh, très euh, euh, dans l'introspection. Sur ce premier couplet, Céline Dion chante en ce qu'on appellerait en, en masse fine, c'est-à-dire qu'elle chante vraiment avec beaucoup de précaution. Elle cherche à avoir un son euh, très léger, mais qui est quand même malgré tout présent. C'est donc comme si on ne voulait pas déranger. C'est un son qui n'est pas trop euh, volumineux euh, avec beaucoup de précaution et elle maîtrise énormément ce son-là. On va arriver maintenant au premier refrain. Alors, ce qui est intéressant sur ce premier refrain, c'est que là où on pourrait s'attendre à déjà quelque chose qui envoie un petit peu plus, là au contraire, elle va passer en mode soufflé, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'air dans sa voix et ça va faire … Quelque chose de très expiré avec beaucoup d'air qui sort. Et donc là, elle a terminé en enlevant le son soufflé et en reprenant ce son euh, masse fine avec euh, beaucoup de précautions autour du son comme si elle marchait sur des œufs. Donc, là dans ce deuxième couplet, elle a utilisé trois techniques que nous avons vues précédemment. Là, elle vient d'utiliser la petite friture dans le Will Gone. Elle a utilisé aussi avant le son soufflé et entre les deux, elle revient euh, sur une voix euh, claire non soufflée avec ce son très précautionneux. Tu vois, comme si vraiment elle voulait retenir le son à l'intérieur. Sur ce passage, la voix de Céline Dion est doublée. Alors je ne sais pas là si c'est une choriste qui chante en bac ou si c'est sa propre voix qui a été enregistrée avant, mais tu aurais il qu'on entend une deuxième voix qui chante en harmonie C'est très souvent utilisé, alors c'est très joli. Pour ça, il faut avoir une justesse par contre parfaite, de manière à ce que ça sonne très bien comme c'est le cas ici. Ah. Elle commence à mixer, elle a démarré ce nouveau refrain un petit peu soufflé, un petit peu léger et tout d'un coup… Dan, dan, dan, là, elle annonce la couleur en se rendant un petit peu plus présente vocalement. On entend ici qu'elle met un petit peu plus de masse sur les cordes, elle met un petit peu plus de son, mais elle retient. On voit d'ailleurs qu'elle s'éloigne un petit peu du micro. Le but est d'être un petit peu plus présente, mais pas d'envoyer tout puisque le bouquet final arrive un petit peu après dans le morceau. On entend aussi qu'il y a des choristes qui chantent derrière elle la mélodie. <musique> Ici, une petite vibe soufflée. Ah. Alors le no là, du nothing, c'est le bouquet final, c'est the note, la note qu'on attend dans ce morceau. Alors ici, euh, on est clairement sur une technique de belting, c'est-à-dire qu'on chante aigu, on chante fort. Là, on est vraiment en voix de poitrine. Et euh, à noter simplement que cette version euh, live est plus basse que euh, l'original. Hein, l'original est un petit peu plus haute. Et euh, bah, tout simplement parce que voilà, en concert, il faut assurer, il faut pouvoir chanter soir après soir. Donc, pour faciliter un petit peu les choses de cette note très, très aiguë, eh bien, euh, on va baisser la tonalité générale du morceau. Ça veut dire aussi que tout l'orchestre a dû retravailler euh, ce morceau dans une autre tonalité. Mais bon, pour Céline Dion, on ne se refuse à rien. Là, de nouveau une petite vibes. Donc Céline Dion vraiment, elle oscille entre un belting juste avant, maintenant une petite vibes dans la douceur. On voit que dans le belting, quand on arrive dans ces notes aiguës et puissantes, on va vraiment plus ouvrir la bouche. Voilà, elle en a, on a très bien vu quand on a fait le We'll go home. Elle a vraiment bien rouvert la bouche pour faire ce O de home. Les petites vibes donc petites vibes qui reprennent un petit peu le thème du flutio. Donc euh, mm, mm, mm, des petites vibes comme ça. C'est très joli, ça permet d'agrémenter. Euh, on voit euh, vraiment que, que Céline Dion maîtrise énormément de techniques et c'est ça qui fait la richesse de son chant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours en train de belter, elle n'est pas toujours en train de souffler, elle mixte, elle va de l'un à l'autre, elle joue énormément avec les nuances et du coup, bien, bien sûr avec toutes les techniques euh, vocales qui vont derrière. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des amis qui sont fans de Céline Dion, eh n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Euh, tu sais que ces artistes comme Céline Dion travaillent avec les meilleurs coachs. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler également avec, euh, parmi ces, ces meilleurs coachs et j'ai rassemblé du coup les meilleurs conseils qu'ils ont pu me donner et ces conseils je te propose de te les envoyer au quotidien directement dans ta boîte mail personnelle alors si cela t'intéresse tu peux encore rejoindre euh, mon carnet d'adresse euh, gratuitement pour le moment c'est encore possible donc pour cela il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo en cliquant dessus tu verras afficher une nouvelle page sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom et une adresse mail et ça me permettra dès demain de t'envoyer les conseils des meilleurs coachs